Bonsoir. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir. Alors, on est ravis d'accueillir Harold Lévreul. Alors, il est en terrain connu, hein, puisque ancien brestois, d'Ifremer. Aujourd'hui, il est professeur à agro paris et chercheur en économie écologique au sirène Et donc, il va nous parler euh, économie et biodiversité. Et oui, les deux mots peuvent très bien aller ensemble. Et on va découvrir, en fait, euh, quels sont les outils économiques mobilisés pour améliorer la conservation de la biodiversité marine et côtière. Merci, Aaron. Donc, euh, je ne me représente pas. Euh, alors le plan que je vous propose de suivre pour aujourd'hui. Alors est-ce que ça, si je me tourne un petit peu au niveau du micro, ça va Donc c'est d'abord de s'intéresser à la manière dont en fait les, les bénéfices qui sont fournis par les écosystèmes marins peuvent être renseignés, rendus un petit peu plus visibles euh, qu'ils ne le sont actuellement. Euh, la question ensuite qu'on abordera, c'est euh, les interactions qui existent entre les usages, les pressions. Et l'évolution des services écosystémiques, on va voir comment est-ce qu'on peut décrire ces éléments-là. Ensuite, je vais évoquer ce qu'on peut appeler une comptabilité monétaire des écosystèmes, en fait, voir comment on peut renseigner, sous des formes comptables, qui est un petit peu un des langages clés de l'économie, des dynamiques associées aux écosystèmes marins. Puis, euh, je vais m'intéresser aux, aux formes de régulation des usages, notamment ceux qui génèrent des impacts négatifs sur la biodiversité. Et puis, je terminerai pour, euh, sur les effets de ces outils de régulation que je vais avoir pr présentés précédemment. Alors, euh, rendre visibles les bénéfices fournis par les écosystèmes marins. Alors, pendant euh, très longtemps, les écosystèmes marins, en fait, hébergeaient peu d'activités humaines. Hein, C'était principalement la pêche, euh, l'armée et puis le transport maritime. Mais récemment, on va dire depuis un peu plus d'une cinquantaine d'années, on a une multiplication des usages et des activités sur les écosystèmes marins. Alors évidemment, le développement portuaire pour les activités de loisirs, les énergies marines renouvelables, l'algoculture, les activités de pêche de pleine mer, la voile, la plongée, etc. Donc tout ça, en fait, amène euh, finalement à ce qu'on ait une, euh, de nouvelles activités sur des espaces qui auparavant étaient euh, peu fréquentés. Alors si on regarde les indicateurs économiques euh, qui, euh, qui concernent la mer aujourd'hui, ils prennent assez mal en compte finalement euh, les activités que je viens de mentionner rapidement. Euh, on a euh, les activités assez traditionnelles. Alors certes, on va retrouver le port, les ports de plaisance, le tourisme littoral. Mais en fait, ils vont pas, euh, enfin, ces activités vont principalement être décrites à travers les, les, les chiffres d'affaires euh, qui sont réalisés et donc le nombre d'emplois qui, qui sont euh, créés euh, dans des domaines assez traditionnels. Hein, pour le tourisme, ce sera l'hôtellerie, la restauration. Et puis pour les ports de plaisance, c'est le, les activités économiques qui sont liées à la location des, des emplacements. Et euh, finalement, on a beaucoup d'activités de, de, qui ne sont pas mal renseignées. Là, j'évoque euh, la navigation de plaisance. Certes, lorsqu'on a un emplacement au port, on a des, des activités qui euh, génèrent euh, des chiffres d'affaires, évidemment, quand on achète un bateau aussi. Euh, mais en fait, il euh, y a aussi beaucoup d'autres dépenses qui sont associées, qui ne sont pas totalement euh, visibles sur la voile, donc sur la pêche de loisirs aussi, les activités balnéaires de tout type, et puis aussi tout ce qui concerne les activités de nature, d'observation de la faune et de la flore. Alors, ces activités, elles ont pour particularité d'être souvent assez dépendantes des écosystèmes marins sur lesquels elles se réalisent, c'est-à-dire que euh, des évolutions de qualité de ces écosystèmes marins vont avoir des influences, évidemment, sur la pêche récréative, si on a moins de poissons, il y aura moins d'activités, enfin, d'opportunités d'activités de pêche récréative, et puis, par exemple, si on a des algues vertes, on va peut-être moins pouvoir profiter euh, des activités de bord de mer, et ainsi de suite. Alors c'est important donc de pouvoir commencer à décrire économiquement finalement ces activités pour qu'on puisse les appréhender dans euh, des arbitrages. Je vais donner un exemple tout simple, la construction d'une un, infrastructure portuaire pour euh, voilà, port de plaisance. Donc on voit très bien que quand on propose ce type de projet, euh, ça va être tout de suite euh, perçu de manière positive parce que ça va générer euh, des activités économiques, de l'emploi, de la richesse sur un territoire. Euh, mais euh, finalement, ces, euh, ces développements d'infrastructures peuvent aussi avoir des impacts négatifs sur des habitats naturels. Bon, j'ai pris l'exemple d'un herbier ici, euh, alors, parce que finalement, ces, euh, ces, ces écosystèmes ils vont aussi héberger d'autres activités dont j'ai déjà parlé, comme par exemple la plongée, euh, la pêche à pied ou euh, l'observation euh, naturaliste. Et en fait, ces activités-là, qui finalement ne pourront plus être réalisées sur le site où on aura construit l'infrastructure, elles sont assez mal prises en compte dans les arbitrages qui sont réalisés. On est vraiment focalisé sur les revenus que génère l'activité portuaire. C'est la raison pour laquelle il y a des enjeux qui consistent à, finalement, si on renonce à l'activité portuaire, est-ce qu'on ne peut pas estimer les gains que ça pourrait générer euh, du fait du maintien des activités, qui sont des activités pour la plupart non marchandes, mais qui bénéficient à une population importante et euh, locale. Et donc, ça, ça pose la question de comment on mesure ça. Alors là, j'ai mis des petits dollars, mais en, en réalité, on n'est pas obligé de passer par des évaluations monétaires. On peut avoir euh, d'autres types d'indicateurs. Mais l'idée, c'est que quand on arbitre entre l'exploitation d'un écosystème et sa conservation, souvent, on va se focaliser sur donc, cette partie-ci, qui concerne les bénéfices marchands associés au projet. et euh, L'argument qui consiste à dire qu'il ben faut conserver l'écosystème parce qu'il est important pour plein de raisons différentes, pour la nature elle-même, mais aussi pour les activités qu'elle héberge, finalement, ce, euh, sur quoi on va se focaliser, c'est le manque à gagner, en fait, hein, sur le marché. Et pourtant, euh, ce qu'on sait, c'est que quand on exploite un écosystème, il y a plein de bénéfices non marchands qui ne sont pas pris en compte. Donc la question importante, c'est effectivement, si on les prenait en compte, est-ce que finalement, on n'arriverait pas à un niveau de bien-être pour les populations qui est plus important, et pourtant, on aurait fait que de la conservation de l'écosystème donc, comment est-ce qu'on peut faire ça Alors, euh, la première des, des étapes, c'est de décrire ce qu'on appelle les services écosystémiques. Alors, il y a plusieurs étapes, mais en tout cas, c'est une manière de faire. Donc, les services écosystémiques, c'est les bénéfices, de manière générale, qui sont fournis par les écosystèmes naturels aux populations humaines. Alors, vous avez un rapport qui date de 2005, qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment, qui a été réalisé sous l'égide de l'ONU, avec une grande un grand panel de scientifiques internationaux, écologues, économistes, géographes et d'autres disciplines encore. Et ils ont fait une liste de services écosystémiques, 23 si je ne me trompe pas, pour la biosphère. Et ces services, on le voit, donc, ils sont organisés en trois catégories. Il y en a une quatrième, en fait, que je détaillerai tout, tout de suite après. Les services de prélèvement qui correspondent, on va dire, aux ressources exploitées, hein, la culture, l'élevage, la pêche, vous voyez, hein, ce sont des, des ressources qu'on exploite directement des services de régulation qui correspondent à peu près au bon fonctionnement des écosystèmes, par exemple le fait qu'on puisse avoir la régulation de, de, du cycle de l'eau, régulation de l'érosion, filtration de l'eau, régulation des maladies, en fait tout ce qui est associé finalement voilà, à des, des éléments fonctionnels de la nature qui permettent de, une bonne régulation de, de, de, de, bah, des services qui sont générés pour la, les populations humaines. Et puis les services culturels qui correspondent aux activités récréatives, mais aussi au sentiment de bien-être un peu général, aux éléments liés à l'identité, etc. Et il y a un autre type de services qu'on appelle les services de support, qui sont en fait les, les services élémentaires à la production de, des autres services sur la planète. Donc c'est notamment la production de biomasse et des grands cycles bio qui permettent la reproduction du vivant sur la planète. Alors pour vous donner un petit exemple, alors on voit juste que tous ces services, pour la plupart, baissent, à quelques exceptions, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais culture, élevage, aquaculture, bon, la régulation du climat global, bon, ça c'est quelque chose qui est assez, assez mal traduit dans cet exercice, mais sinon tous les services écosystémiques décroissent. Alors je fais un petit focus sur un exemple qui est la régulation des risques naturels. Alors, euh, ces risques euh, naturels, ils sont notamment liés au phénomène de submersion hein, aquatique. Et là, j'ai pris un exemple qui se, qui, qui se situe en Inde, euh, où, euh, à l'occasion d'un cyclone qui s'appelle Amphan, euh, euh, en 1999, et qui euh, euh, était accompagné de vents allant de 200 à 240 km h il y a eu un phénomène de submersion jusqu'à 10 km des côtes. Et euh, on voit euh, ici, en vert, les zones où il y avait des mangroves en 1999 et en 1944, et donc en, pardon, en assuré, les zones où il y avait des, des mangroves en 1944. Donc on voit bien une régression des mangroves hein, sur cette carte importante. Et ce qu'ont voulu savoir les scientifiques qui ont travaillé sur ce terrain, c'est est-ce que le fait d'avoir des mangroves a permis d'atténuer l'effet de, de submersion, d'inondation euh, liée au cyclone Ils ont fait une analyse comparative sur 409 villages pour voir euh, finalement qu'est-ce qui s'était passé et donc le résultat, il est assez intéressant. Il nous montre ici sur cette figure, vous avez donc en abscisse à l'horizontale la largeur des habitats de mangroves dans les villages, et puis euh, en ordonnée, à la verticale, euh, le, le nombre de morts dans les villages. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une relation, donc c'est pondéré par les distances hein, des villages à la côte, pour rendre le calcul. Euh, objectif Et euh, donc, en fait, ce qu'on constate, hein, c'est qu'il y a une relation euh, quasi linéaire entre euh, la, la largeur de, de, des, des habitats de mangroves et puis euh, le nombre de morts que, qui ont été observés dans les, les villages Alors ça, c'est un indicateur très concret hein, euh, du rôle des, des mangroves euh, qui fournissent un service euh, d'atténuation des phénomènes de submersion. Alors maintenant, je vais prendre, un... je, vais décliner ça, enfin, je vais décrire ça de manière plus large. Les services écosystémiques marins, en fait, qu'est-ce qu'on a comme services écosystémiques marins Alors, pour les services d'approvisionnement, on va avoir les biens alimentaires et puis donc issus de la pêche, mais aussi les molécules qui peuvent être utilisées à partir d'entités de, vivantes marines. Pour les services culturels, on a les paysages, donc culture, identité, les activités récréatives. J'en ai déjà parlé. Pour les services de régulation des éléments liés à la protection côtière, régulation du climat, régulation des nutriments. Je ne mentionne pas tous les services, je mentionne les principaux. Et puis, pour les services de support, euh, les habitats et les réseaux trophiques. Alors, euh, comment est-ce que, euh, dans la plupart des cas, on, on évalue ces services écosystémiques aujourd'hui pour finalement euh, fournir une information en appui aux politiques publiques, notamment pour l'aménagement Eh bien, on, on a recours le plus souvent à des, des, des approches euh, cartographiques euh, en SIG, qui décrivent les habitats, donc vous avez ici les habitats en haut à gauche, hein, qui sont donc, dans le cadre du golfe Normand-Breton, donc on ne reconnaît pas très bien, parce que... mais ici à Normandie, et là, l'est de la Bretagne. Et donc dans le golfe Normand-Breton, on a une description des types d'habitats que l'on trouve dans cet espace, et ce on fait correspondre à ces habitats des services écosystémiques qui sont listés ici, excusez-moi, c'est des diapos pour certaines qui sont en anglais, hein. Donc on a ces trois catégories de services écosystémiques qui sont renseignées pour la zone. Et puis vous voyez ici, en fait, on a les types d'habitats pour lesquels, en fait, on va indiquer qu'ils fournissent différentes catégories de services écosystémiques. Alors je prends un petit exemple, les littoraux rocheux. Bon, évidemment, en service d'approvisionnement, ils fournissent aucun service puisqu'ils n'hébergent pas de ressources qu'on va exploiter pour se nourrir. Et donc, en fait, on est à un niveau de zéro. En revanche, ils fournissent des services de régulation, parce qu'ils hébergent certaines populations pour leur reproduction. Ils peuvent aussi jouer un rôle dans la régulation des, justement, des phénomènes de submersion. Et ils ont aussi un rôle culturel important. Les, les, les, les, euh, les côtes rocheuses, c'est des endroits où on se balade, où on observe la nature. Et donc, en fait, elles ont un, un poids plus important. Donc, en fait, sur... Ce type d'exercice, on, on peut commencer à faire des liens entre les types d'habitat et les types de services écosystémiques, et ça nous permet de, de produire des cartes de ce type où on va euh, décrire, vous voyez, en, avec un gradient qui va de bas à élevé, hein, euh, les grandes catégories de services écosystémiques que j'ai déjà mentionnées. Donc ça, c'est l'approche qui est euh, la plus adoptée euh, de manière euh, assez classique, que ce soit d'ailleurs pour les milieux terrestres ou, ou marins. Une fois qu'on a décrit ces services écosystémiques, il est important de, de, de voir comment, en fait, les, les, les, il existe des interactions entre les usages euh, des habitats, euh, les pressions que ça génère sur ces derniers, et puis, euh, derrière, comment ça transforme les dynamiques de services écosystémiques. Alors, on a euh, évidemment euh, la possibilité de faire ce type de, de liste, là, comme je, je le propose ici, où on lit euh, les activités euh, économiques que l'on trouve sur les milieux littoraux et en mer, avec euh, des pressions qui sont associées à ces euh, activités, donc on peut prendre la pêche euh, récréative de plaisance, qui va générer des pêches accidentelles, hein, par exemple, et ces pêches accidentelles vont euh, conduire à une surexploitation des ressources de la biodiversité animale, Évidemment, euh, on, peut, euh, enfin, on a beaucoup d'exemples hein, de phénomènes de surexploitation de certains stocks. Le, les stocks de bar, euh, assez récemment, ont été surexploités avec des efforts de pêche importants, tant du point de vue de la pêche professionnelle que de la pêche récréative. Euh, donc, euh, voilà, c'est typiquement des choses assez classiques. Il faut ensuite prendre en compte les interactions entre euh, ces activités, parce que finalement... Il y a des effets d'entraînement aussi euh, entre ces activités. Si euh, vous avez euh, la construction de ports pour héberger les bateaux qui vont pratiquer la pêche récréative, qui vont pratiquer la pêche professionnelle, qui vont aussi euh, transporter des personnes ou des, ma ou des matériaux, et eh bien, finalement, ça, ça va aussi générer des demandes auprès des entreprises de granulats. Et donc, il y a des phénomènes d'entretien, hein, des, des boucles, euh, on va dire, euh, de, des, avec des filières de production qui, qui, qui s'alimentent mutuellement. Donc, en fait, euh, tout ça euh, est lié. Euh, alors, donc on a les, une description des activités, les interactions entre ces activités. Après, comment est-ce qu'on peut, là encore, décrire les interactions avec euh, les milieux naturels Alors là, je reprends l'exemple du golfe Normand-Breton. On a ici, sur cette diapositive, sur la gauche, différents types de pressions. Donc, euh, par exemple, ici, les, les nitrates et les fertilisants qu'on peut observer dans les eaux côtières, euh, les matières organiques, et ainsi de suite. Donc, enfin, en tout cas, on peut spatialiser ces sources de pression. On les met en, en, en rapport, en interaction avec les habitats qui sont décrits ici, et ça nous permet d'avoir des cartes de ce type, là qui sont des cartes de vulnérabilité ou de risque que subissent les habitats. À chaque fois, l'idée étant que ça puisse aider les aménageurs et les politiques à faire des choix de protection pour les milieux les plus, les plus vulnérables, et éventuellement des, des actions qui peuvent être des actions de restauration écologique, de protection, peu importe. Je poursuis sur les interactions, alors on a de la chance, on a un grand écran, là, donc c'est presque lisible en fait, cette diapo, mais c'est euh, écrit en tout petit. Euh, là, c'est les interactions entre les types de, euh, de, de métiers de pêche, donc vous avez ici les chaluts, euh, et puis bon après, vous avez la drague, euh, différents types de métiers de l'hameçon, etc. Et puis les interactions avec différents types d'habitats qui sont protégés au titre de la directive Natura 2000. Et euh, ce que nous dit ce tableau, c'est... Ici, en orange foncé, on a euh, des interactions où il existe des risques importants euh, pour les habitats. Euh, voilà. Donc typiquement, hein, les chaluts de fond vont générer euh, des risques pour des habitats euh, sablonneux, hein, notamment, et, euh, et ainsi de suite. Donc ça permet de renseigner euh, potentiellement les, les risques associés entre, euh, enfin, voilà, à certaines pratiques dans certains milieux. On peut faire la même chose pour les espèces euh, protégées. Donc là, ici, c'est les... Toujours la directive Natura 2000, mais pour les espèces et non plus pour les habitats. Donc on retrouve l'impact des chaluts de fond, mais aussi d'autres métiers, ici comme la Seine, filet ailleurs. Donc euh, voilà, donc des interactions qu'on décrit de différentes manières. Mais là, on a vu plutôt basé sur des, des superpositions spatiales. Euh, il faut aussi prendre en compte les interactions écologiques. Alors là, dans cette diapo... Euh, J'évoque un, un exemple qui commence à être assez bien connu, un exemple qu'on observe en Alaska, où en fait, la surpêche euh, des stocks de poissons a conduit à une baisse des populations de phoques. Or, les populations de phoques, c'était une proie euh, pour les orques euh, dans cette zone. N'ayant plus euh, de disponibilité en proie, ils se sont reportés sur les loutres de mer. Euh, ces loutres de mer donc, ont connu un déclin de leur population. Euh, ce qui a conduit à une augmentation des populations d'oursins, parce que les populations d'oursins étaient... Des, des, des, euh à des aliments préférés des, des loutres de mer, et en fait cette prolifération d'oursa a conduit à une baisse des forêts de laminaires dans, dans ces territoires, et par rétroaction, ces forêts de laminaires sont des zones de nurseries et d'habitat et pour, pour de nombreuses espèces de poissons, ce qui a conduit à renforcer l'érosion de, de stocks de pêche dans la zone. Donc on, on a aussi ces interactions écologiques qui sont à prendre en compte dans les impacts des usages anthropiques. Alors une fois qu'on peut décrire ces interactions et ces pressions, il faut souligner que derrière, on a des phénomènes de rétroaction. Et parce qu'en fait, les transitions écologiques que ça génère, les impacts des activités anthropiques, comme ici, par exemple, pour les récifs coralliens, les plages ou les lagunes, en fait, on passe d'écosystèmes très riches, comme par exemple des écosystèmes coralliens, donc composés principalement de corail dur, à des euh, écosystèmes qui vont où on va observer une dominance d'algues bintiques, puis de tapis d'algues cyanobactériennes, euh, ou pour les écosystèmes euh, sablonneux, euh, on va passer vers des, dans des à des écosystèmes qui, euh, qui hébergent euh, beaucoup d'algues vertes et puis qui conduisent carrément à des marées vertes arriver à un certain seuil. Donc en fait, on a des, des, des basculements hein, avec des états qui, qui changent, et en fait, à, à chacun de ces changements, on observe des pertes de services écosystémiques. Donc là, vous avez euh, toujours en reprenant les mêmes catégories. Euh, donc si on, la partie, euh, le quart euh, euh, en haut à gauche, c'est des fonctions écologiques ou euh, services de support, euh, en haut à droite, les services de régulation, en bas à droite, les services de prélèvement, et en bas à gauche, les services culturels et on voit en fait quand on passe pour les écosystèmes coralliens de l'état 1 à l'état 2 puis à l'état 3, vraiment un effondrement de tous les services écosystémiques. Et donc c'est des choses qu'on observe, hein, pour, donc là c'est reproduit pour les différents types d'habitats. mais on observe les mêmes phénomènes quand il s'agit des stocks de pêche. Quand les stocks de pêche s'effondrent évidemment, les, euh, ça a des impacts sur la chaîne alimentaire dans son ensemble mais ça a aussi évidemment des impacts sur les activités de pêche, avec par exemple quand les, les, les, les, les, les poissons prédateurs ont commencé à décroître dans les années 90, il y a eu un report de la pêche sur les petits pélagiques, parce que tout simplement il n'y avait plus de, de stock sur les, les poissons de grande taille. Et donc, et les petits palésiques généraient des valeurs ajoutées pour les pêcheurs qui étaient moins élevées que les, les grands prédateurs. Donc on a toujours ces phénomènes de rétroaction qui apparaissent à un moment ou à un autre. Alors, une fois qu'on a qualifié ces phénomènes, il y a une question qui, qui est souvent une question... Très, très importante, notamment pour les, les personnes qui travaillent dans le domaine de la conservation, parce qu'en fait, dans le domaine de la conservation, ce, qui, ce à quoi ils font face, les, les, les acteurs qui essayent de, de justifier de la protection de certains habitats ou de certaines espèces, c'est ils font face à des arguments économiques qui sont l'emploi et la croissance hein, de manière récurrente. Et donc, il y a un enjeu à être en capacité de renseigner aussi de manière comptable, et bien, finalement, les bénéfices qui vont être générés par la protection de la nature. J'en ai parlé un tout petit peu au début. Là, je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret. En partant toujours de, du cas de la, du golfe normand-breton. Alors, on a fait une étude dans le golfe normand-breton dans le cadre d'un programme qui s'appelle Valmer, euh, où, donc ça c'était de l'époque où j'ai travaillé à l'Ifremer, euh, où on a euh, fait une enquête auprès de 1500 ménages euh, des, des départements euh, qui étaient euh, à, donc. Euh, sur le golfe normand breton et donc on retrouve aussi l'échantillon un échantillon qui est donc notre échantillon qui est assez représentatif de la population donc on a un échantillon qu'on dit représentatif qui nous permet de, de tirer des, des, des interprétations normalement relativement robustes des résultats qu'on vient obtenir sur les comportements de cette population euh, et donc on a posé un certain nombre de questions pour essayer de reconstituer la valeur de la production des services récréatifs pour la population qui utilise l'écosystème marin du Golfe Normand-Breton. Alors la première des questions, c'est tout d'abord de savoir quel type de pratiques ces populations menaient dans ces territoires. On a 18% de la population qui pratique la pêche récréative à pied ou la pêche de bord de mer, 13% la randonnée pédestre en bord de mer, et ainsi de suite. Vous voyez, on a une description comme ça de, des, des principales activités qui, qui sont menées dans ce territoire. Ensuite, on s'intéresse à euh, la part du temps euh, qui, lorsqu'ils mènent ces activités, la part du temps qui est consacrée à différentes, euh, euh, différentes activités. Est-ce qu'ils sont là pour profiter du paysage marin C'est-à-dire le paysage qui s'offre à eux euh, quand ils marchent, quand ils sont en bateau. Est-ce qu'ils sont là pour profiter du paysage sous-marin donc Là, ça renvoie euh, tout de suite à des pratiques qui impliquent une immersion. Hein. Et puis, euh, est-ce qu'ils font juste... Euh, en fait, ils utilisent la mer juste comme pour faire du sport. Ce en fait. c'est pas euh, finalement le, euh, le fait qu'il y ait des entités vivantes. Ça ne change rien pour eux parce que c'est une surface d'eau et puis point. Et puis la part du temps consacrée à la pêche, donc là, vraiment euh, la partie ressources halieutiques. Et donc en fait selon les activités évidemment, on a des descriptions qui, qui varient très fortement. Hein, pour la plongée sous-marine et la chasse sous-marine par exemple, on retrouve un petit peu toutes les activités. Bon, c'est quand même sans surprise plutôt le paysage sous-marin et euh, la chasse sous-marine qui, qui motive c est, c est, euh, le choix de cette activité. Euh, ensuite, alors on regarde quel est le temps qu'ils passent à préparer en fait, leur activité. C'est un point important pour nous, parce qu'en fait tout ce temps qu'ils passent, ça correspond pour nous à de la production du service écosystémique. Euh, donc euh, Si on prend l'exemple encore plongée et chasse sous-marine, bah, ils passent beaucoup de temps, hein, c'est sur une année, c'est cumulé sur une année. Donc Ils passent beaucoup de temps, 17,7 heures, et euh, en temps de trajet, 8,4 heures. Et donc ce temps de, ce temps de production, il, est, euh, il renvoie finalement à ce qu'on pourrait associer, si on prend un, un service qui n'a absolument rien à voir qu'un service de production agricole, bah, c'est le temps de l'agriculteur qu'il passe pour faire pousser euh, ses céréales, et bien en fait c'est la, la même chose, sauf qu'évidemment c'est un temps qu'on ne, on ne, on ne mesure pas économiquement habituellement, mais fondamentalement, un service écosystémique, c'est la rencontre d'un travail humain et des forces de, de la nature. Et donc, il faut compter à la fois le travail humain qui est là pour produire le, le service, pour en profiter derrière, euh, tout comme il faut compter la, la contribution de la nature. Alors, je fais un petit focus. En, ensuite, ce qu'on essaie de mesurer, c'est les dépenses totales hein, que vont avoir ces... Euh, ces ces personnes qui pratiquent des activités en mer dans le Golfe Normand-Breton. Donc là, je prends l'exemple de euh, la pêche embarquée. Et donc, on voit là, vous avez le détail des dépenses hein, qui vont euh, du carburant, paiement d'une adhésion à des clubs, euh, bon, ainsi de suite, un hein, revue spécialisé frais d'assurance, matériel de pêche, redevance. Alors là-dedans, on a des dépenses qui, qui renvoient vraiment à ce qu'on appelle euh, le capital, c'est-à-dire euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui a une durée de vie assez longue, comme le bateau. Donc. Euh, les gros équipements. Hein. Euh, je ne sais pas le bateau apparaît ailleurs. Et euh, des choses qui sont par contre plus de, de l'ordre de ce qu'on appelle de la consommation intermédiaire, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas euh, durer dans le temps. Donc bah, les revues spécialisées, typiquement, hein, euh, le matériel de pêche, il a une usure assez rapide. Donc en fait, avec ça, on a le temps à la fois qui est euh, dépensé par les, euh, les usagers, mais aussi leurs dépenses véritablement en matériel. Et euh, si je reviens donc sur le, le, le, le temps qui est dépensé pour la production du service, euh, bah, très logiquement, hein, le, il, ce temps-là, il est inférieur au temps du loisir lui-même. C'est-à-dire qu'on va quand même, dans la grande majorité des cas, passer plus de temps à réaliser son activité de loisir qu'à préparer son activité de loisir. Alors, on a évidemment le cas particulier de la plongée, où ça demande beaucoup de préparation, donc on passe vraiment beaucoup de temps dans la préparation, et le temps, finalement, de la plongée elle-même n'est pas beaucoup, beaucoup plus long. Mais sinon, on a des différences notables. Et donc, il faut, faut bien distinguer, là, ce qui est à gauche, c'est vraiment la production, et ce qui est à droite, c'est la consommation, en fait, du service. Et donc, alors là, c'est le, le tableau un peu barbare, et en plus, il est en anglais, donc je suis, je suis un petit peu désolé, mais euh, c'est l'idée qu'à la fin, derrière, on va additionner les dépenses qui ont été consenties par euh, ces, ces populations. Donc, c'est les consommations intermédiaires, euh, le, le temps de travail non payé, et puis la consommation de capital fixe, donc le, les, les biens qui sont durables, ce qui nous donne un total ici, vous voyez, hein, euh, et euh, je vais faire ça, mais en fait, ça, ça génère un, une valeur de la production de ce service pour le Golfe-Normand-Breton de 275 millions d'euros. Alors, euh, bon, bah, 275 millions d'euros, comme ça, vous dites, bon, à quoi ça sert finalement de, de donner euh, une telle valeur Est-ce que c'est pas un peu abstrait euh, Comment est-ce qu'on peut l'utiliser Alors, je vais vous donner un exemple de la manière dont on peut utiliser ça. Concrètement, eh bien, si on regarde euh, les, les coûts de maintien du bon état des milieux euh, marins, donc c'est des études qui sont faites euh, fréquemment, enfin, de à, à fréquence régulière tous les 6 ans par euh, l'IFREMER euh, au titre d'une directive européenne qui s'appelle la directive stratégie, directive, directive stratégie pour les milieux marins, directive cadre stratégie pour les milieux marins. Donc euh, dans cette directive, il est demandé de compter euh, les coûts euh, de la dégradation du milieu marin qu'on associe finalement aux coûts qu'on dépense aujourd'hui pour entretenir ces milieux marins, donc, vous voyez, là, vous avez le détail de ces coûts hein, qui vont euh, des coûts de pour des raisons sanitaires, jusqu'aux coûts pour euh, l'entretien et la conservation de la biodiversité, en passant par les coûts liés à l'eutrophisation, etc., etc., Donc on, on évalue euh, ces coûts. Euh, donc là, on l'a fait pour euh, 2016 et 2010. Donc euh, euh, voilà. Donc on a avec une légère augmentation hein, sur cette période, enfin même assez, une augmentation assez significative hein, de 23 et si on prend le détail par euh, grandes zones côtières, donc Méditerranée, Golfe de Gascogne, Manche-Mer du Nord, Mer Celtique, et qu'on se focalise sur l'endroit dont on parle, le Golfe Normand-Breton, et qu'on se focalise aussi sur les actions menées pour entretenir finalement le milieu marin, qui va être le support aux activités que j'ai décrites juste avant. Bon, on peut s'intéresser aux dépenses qui sont liées à la conservation de la biodiversité, à la, au renouvellement des ressources halieutiques, des ressources qu'on et aussi, euh, on va dire, à, à la gestion des déchets, hein, puisque c'est des, des éléments importants pour les, que les activités récréatives puissent réaliser. Si on somme tout ça, là, vous voyez, on est autour de 60 millions d'euros. Donc on est à 60 millions d'euros, et quelque part, euh, c'est un montant qui semble relativement faible. Si on met ça en perspective, avec nos 270, 275 millions qui sont justes, pour la valeur de la production du service récréatif offert par la nature aux populations riveraines, pour le golfe Normand-Breton. Hein, Ce n'est pas toute la zone manche mer du Nord. Euh, donc euh, les dépenses là, et les coûts dont j'ai parlé tout, à, tout de suite, c'est pour l'ensemble de la zone manche mer du Nord. Là, c'est juste pour le golfe Normand-Breton. Donc on voit que finalement, il y a un vrai retour sur investissement, si on peut dire ça comme ça, hein, euh, des dépenses qui sont consenties. Et on voit qu'on a même euh, sans doute une marge importante euh, en termes de dépenses qui pourraient être utiles pour... pour pour Maintenir ces activités de loisirs. Alors, bon, compte tenu, donc voilà, l'idée c'était un peu de montrer que, comment on pouvait euh, établir la valeur euh, des, euh, des, des écosystèmes marins sur des bases économiques, bon, qui sont euh, discutables hein, et euh, ça appelle à des, à des discussions d'ailleurs, mais euh, sur cette base-là, derrière, on peut euh, donc évidemment admettre qu'il faut réguler des usages qui détruiraient euh, ces, euh, ces écosystèmes. Alors, si je reprends ma. Ma liste de services écosystémiques, un point qui est important à souligner, c'est que finalement, la grande majorité de ces services écosystémiques, ils sont en propriété commune ou publique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas appropriables de manière privée. Et on le voit d'ailleurs, euh, la propriété privée de ces services, elle concerne finalement peu de services les cultures, l'élevage, l'aquaculture, le bois de construction, coton, chanvre, et c'est d'ailleurs des services pour lesquels on a observé une augmentation. Alors ça, cette évaluation, elle est pour la période 1950-2000, et donc c'est assez intéressant de voir que les seuls services qu'on a réussi à valoriser, finalement, c'est les services privés, et pourquoi Tout simplement parce qu'ils s'échangent bien sur des marchés. Et euh, en fait, plus on est vers des services privés, plus la, la régulation marchande fonctionne bien. En revanche... Plus on est euh, sur des services publics ou euh, de re, enfin, des ressources communes, et bien, plus il faut une intervention euh, publique pour avoir une bonne régulation de ces services. Et donc c'est pour ça qu'il euh, est nécessaire d'en passer par euh, une action de la puissance publique pour protéger euh, les services et les habitats euh, qui en sont le support. Les services écosystémiques et les habitats qui en sont le support. Alors là, il y a beaucoup de, de manières d'envisager cette intervention euh, publique. Euh, donc si on considère ici que c'est l'administration, là, euh, l'écologue et là, l'économiste, il y a des préférences, en fait, qui sont... Euh, que Si on est entre euh, l'administration et l'écologue, il va y avoir recours à aux aires protégées, aux quotas, aux normes environnementales, si on est entre l'économiste et euh, l'administration, plutôt à des taxes et subventions, de l'éco-certification, de la privatisation. Bon, ça, c'est pour vous montrer un petit peu les types d'outils qu'on peut mobiliser en matière de régulation. Je ne vais en, évidemment pas tous les détailler, je vais en passer en revue quelques-uns, mais ce sera tout. Alors, si euh, une première manière de faire, c'est d'avoir euh, une acquisition foncière, finalement, de, des zones côtières sur lesquelles s'expriment les, les menaces. Alors l'exemple le plus simple pour ça à mentionner, c'est celui du conservateur du littoral. Donc conservateur du littoral, il a une action qui est guidée par les menaces que subit le littoral. Donc ici, menaces d'artificialisation ou dégradation, et euh, qui se traduit donc pour les menaces d'artificialisation par euh, bah, des pressions urbaines, l'urbanisation sauvage, des projets d'urbanisation, euh, voilà. et puis pour ce qui concerne les dégradations, la surfréquentation, les activités sportives, etc. Donc ça, c'est ce qui euh, guide les priorités en matière d'acquisition foncière. Euh, ils sont financés, euh, elles sont financées, ces acquisitions, par euh, la taxe de francisation des navires de plaisance, qui donne une subvention finalement propre pour le conservateur du littoral, qui, de ce fait-là, a, a des revenus euh, pérennes euh, pour euh, mener ses actions euh, de, de, de conservation. Euh, il réalise entre 250 et 300 actes d'achat par an, qui correspondent à 2 à 3500 hectares. Et euh, il est souligné que les sites du Conservatoire finalement coûtent pas très cher à entretenir, autour de 200, 280 euros par hectare, contre 1600 pour un hectare d'espace de, euh, vert urbain. C'est un peu anecdotique, mais je le souligne. Euh, alors donc comme je le disais, euh, le Conservatoire du littoral a un budget propre hein, qui est donc alimenté de manière pérenne, euh, qui représente 25,5 millions d'euros par an, 25 millions dédiés aux acquisitions, 14 millions pour l'aménagement. Et grâce à donc, ces acquisitions, ils ont réussi euh, jusqu'à présent à acquérir 212 000 hectares euh, pour, correspondant à 1 km de rivage et euh, à 15 du linéaire côtier. Un autre euh, moyen de réguler les usages, c'est la fiscalité. Alors la fiscalité, c'est euh, un, un sujet euh, très sensible, hein, comme euh, on a pu le voir avec euh, euh, les Gilets jaunes et, euh, qui, qui, ont, qui ont réagi à la volonté de l'État de de créer une nouvelle taxe, euh, enfin d'augmenter plus exactement la taxe carbone. Euh, alors en fait, ici, ce dont je vais parler, c'est euh, les, euh, les subventions qui sont plutôt dommageables, enfin, donc je vais plutôt parler des subventions que des taxes, mais il y a des subventions qui sont dommageables pour la biodiversité, en fait. Il y a des, euh, certaines subventions qui, vraiment, génèrent des effets euh, délétères pour, euh, pour la conservation des écosystèmes. Et euh, il y a une publication qui date de 2011, c'est un petit peu ancien, mais ses conclusions sont toujours d'actualité et, et, et, et il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis, donc on peut, on peut tout à fait mentionner ce, ce rapport. Euh... En fait, euh, la commande qui avait été euh, faite par le Centre d'analyse stratégique, qui est en fait euh, un organe qui est rattaché à Matignon et qui a pour objectif de faire de la prospective pour l'État, c'était comment est-ce qu'on peut, à fiscalité constante, c'est-à-dire ne pas euh, réduire la, les, les, les subventions euh, dont bénéficient des secteurs, mais au sein des secteurs, réattribuer les subventions pour qu'il y ait moins d'impact sur la biodiversité. Alors, un exemple que que j'avais pris à l'époque, moi je m'étais occupé de, des milieux marins, c'était euh, l'exemption sur les, euh, la taxe euh, intérieure sur la consommation des produits énergétiques. Alors la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, c'est finalement euh, ce qui euh, incorpore notamment la taxe carbone. Et en fait, si les, les particuliers payent euh, ces taxes, il euh, y a beaucoup d'entreprises de, de, qui ne la payent pas, notamment euh, les agriculteurs, euh, le transport euh, maritime, le transport aérien. Donc ça, ça, c'est un peu scandaleux hein, de se dire que en fait, tous ces secteurs ne payent pas euh, cette taxe. Et euh, dans le domaine de la pêche, c'est pareil, on ne paye pas cette taxe. Alors en fait, elle a, elle a des effets assez nocifs cette, cette exonération. Des effets assez nocives, cette exonération. Parce que si on reprend ce tableau -là que je vous ai montré tout à l'heure, où on voit que les chaluts ont un impact très important sur les habitats naturels, en fait, les chaluts, ils sont très dépendants de cette exonération de taxes. Vous avez ici, sur ce tableau, euh, bon, beaucoup d'informations qui renvoient aux, à des indicateurs économiques classiques dans le domaine de la pêche, mais celles, les chiffres qui nous intéressent, c'est la part du carburant qui est représenté dans le chiffre d'affaires, selon les différents types de, de navires. Et on voit, hein, donc c'est les arts traînants, hein, le chalut, et ce ne sont pas, pas les arts, les arts dormants, c'est euh, les, les métiers euh, type caseilleur, euh, ligne, etc. Là, en fait, les chaluts, donc, et notamment les grands chaluts, euh, ils ont 21% de leur chiffre d'affaires qui passe dans euh, le carburant. Et euh, ce qui veut dire que si... Euh, ils ne sont pas exonérés de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. En fait, leur activité n'est plus viable économiquement. On a un autre indicateur qui est assez intéressant, c'est la valeur ajoutée brute pour un litre de gasoil consommé. Et Vous voyez, on est à 1 euro pour ces navires de grande taille avec art traînant, alors qu'on est à 5 euros pour les navires avec art dormant de petite taille. Et donc, il y a une vraie dépendance à cette exonération. Et donc, l'idée pourrait être, et c'était une suggestion qui avait été réalisée à l'époque, mais qui n'avait pas été suivie, comme vous vous en doutez, euh, c'était de supprimer cette exonération. Du fait de l'argent qui est récupéré par l'État, euh, en fait, il pourrait être, cet argent pourrait être réaffecté, réalloué, à, aux secteurs qui doivent entreprendre une transition, donc typiquement les chaluts de fond euh, et les aider finalement euh, à passer à un autre métier. Et c'est possible, hein, euh, on, on pêche le bar euh, au chalut, mais on pêche le bar aussi à la ligne. On pêche les langoustines au chalut, mais on peut pêcher aussi les langoustines au casier. Donc c'est possible de faire des, des, des transitions. Et c'est simplement qu'après, ça a des coûts, parce qu'il faut changer la pratique, il faut changer les habitudes, il faut changer d'engin. Mais c'est possible d'imaginer ce genre de choses. Alors, un autre outil qui est utilisé dans la pêche, c'est les quotas et les normes. Alors, pour ce qui concerne les quotas, on a ce qu'on appelle les... Les TAC, hein, les totaux admissibles de capture, en fait, ce sont des, des, des quantités de poissons qui sont autorisés à être pêchés euh, dans chaque pays de l'Union européenne et qui sont basées sur euh, des expertises euh, des scientifiques euh, euh, dans le domaine des, des stocks halieutiques. Donc ils sont répartis hein, dans les différents pays de l'Union européenne et ils sont appliqués en fonction, à partir d'un pourcentage euh, euh, pour les différents stocks. Donc euh, en fait, là c'est un exemple hein, pour la SOL. Alors ces données sont assez anciennes, donc ne, ne, ne les considérez pas comme euh, représentant la situation actuelle. Euh, donc là pour la SOL, on a différents types de stocks qui, s'ils sont rouges, sont euh, donc, euh, surexploités. S'ils sont verts, ils sont euh, exploités à un niveau soutenable. Et puis, bon, orange, c'est intermédiaire. Et donc, en fonction de ça, on octroie des autorisations de pêche aux différents pays. Voilà, c'est très simple. Et puis, bon, voilà, on décline ça par stock euh, évalué. Bon, À ça est associé des normes, euh, notamment des tailles. Si on prend, par exemple, bah, le bar, hein, euh, la norme taille minimum des captures, c'est 36 cm. C'est toujours, euh, toujours 36 cm, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il y a quelques années, c'était ça. On utilise aussi ce type de normes pour la pêche de loisirs. Alors, pour la pêche de loisirs, c'est assez subtil parce que en fait, les, les normes varient d'une région à l'autre et euh, ça peut poser des, des difficultés. Hein. Donc, euh, bon, déjà, il faut connaître les tailles minimales pour les poissons, les crustacés, mais parfois, en fait, c'est assez, euh, assez précis et euh, euh, la manière dont on doit mesurer l'individu euh, n'est pas toujours bien connue. Et puis, vous voyez, ça peut, ça peut varier si on est au nord ou au sud du 48e parallèle. Alors, en fait, pourquoi j'insiste sur ce type de, de subtilités qui sont dans la, dans la, dans la réglementation en matière de, de pêche récréative Parce qu'en fait, la plupart des pêcheurs récréatifs ne la connaissent pas ou, disons, la connaissent très mal. Et on, on peut penser que parfois, il y a des raffinements en termes de réglementation qui sont peut-être un petit peu, excusez-moi, un petit peu contre-productifs parce que, vous voyez, là, quand on, on sait que le prélèvement est limité à 20 ormeaux par jour et par pêcheur, sauf entre le 15 juin et le 31 août, donc bon, après, il y a des, des détails hein, qui, sont, qui sont censés d'un point de vue biologique, hein, c'est-à-dire que c'est justifié d'apporter ces précisions d'un point de vue biologique, mais qui, du point de vue de l'opérationnalité sur le terrain, parfois, euh, bah, finalement, rendent la loi assez peu opérationnelle. D'autant plus qu'il y a peu de personnes, peu d'agents assermentés pour aller contrôler sur site euh, la réalité de son application. Euh, alors, je vais mentionner un, un autre point qui est la régulation du préjudice écologique, euh, la reconnaissance du préjudice écologique et sa réparation. Alors, euh, le préjudice écologique, c'est quoi C'est euh, l'idée que la nature peut subir un préjudice pour elle-même. C'est-à-dire que, historiquement, la notion de préjudice, elle est associée aux propriétaires des ressources naturelles. Quand on avait des marées noires euh, pendant des années, euh, on, on s'est retrouvé dans la situation où, les pêcheurs étaient indemnisés du fait du manque à gagner euh, qu'ils subissaient, euh, les communes, l'industrie du tourisme, etc., etc. Mais en revanche, la nature pour elle-même, elle, elle n'était pas euh, elle, prise en compte euh, comme euh, subissant un préjudice. ça, Ce sont des choses qui sont en train de changer. Euh, Aujourd'hui, euh, il, il y a une reconnaissance de ce principe. Alors ça a commencé aux États-Unis dans les années 90, à la suite de l'Exxon Valdez, qui est une marée noire qui a touché l'Alaska et qui a eu pour particularité, en fait, d'avoir lieu dans un espace où il y avait peu d'habitants et évidemment peu d'usagers hein, en Alaska, comme vous l'imaginez. Et euh, dans le cadre américain, il a été reconnu que, finalement, il fallait quand même réussir à, à réparer le dommage euh, au-delà simplement du manque à gagner euh, qu'avaient subi euh, les populations euh, exploitant les ressources euh, localement. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait Alors, ils ont utilisé une méthode qui, qui a consisté à euh, demander à la population américaine dans son ensemble, combien elle pensait que euh, ce préjudice valait. Alors comment ils ont fait, hein, de manière assez concrète L'administration bon, américaine a produit un guide. Euh, ils ont envoyé à 1600 ménages, euh, à travers les États-Unis, un questionnaire dans lequel il était décrit la marée noire avec des photos et des explications. Et il, il était posé la question suivante. Combien seriez-vous prêt à payer sous forme de taxes pour qu'un tel accident ne se reproduise plus et euh, il y a eu un bon taux de retour euh, à ce questionnaire, un 75% de retour. Et les ménages euh, ont dit qu'en moyenne, ils étaient prêts à payer pardon, 48 euros. Ce qui, conduit, ce qui a conduit à estimer que le préjudice euh, écologique était situé entre 3 et 7 milliards. Alors en fait, euh, cette méthode, elle est, elle est intéressante. Elle peut, être, euh, elle peut, elle peut se justifier... Euh, quand on n'a pas d'autre chose sous la main, mais elle a été euh, finalement devant la Cour de justice qui devait trancher sur euh, le montant de l'indemnité euh, à verser, donc à l'État fédéral en l'occurrence, pour qu'il pratique des actions de restauration écologique. En fait, elle a, été donné, elle a donné lieu à beaucoup de, de recours, parce que la méthode elle-même était assez euh, peu robuste. Hein. Selon la manière dont on pose la question, selon les photos qu'on montre, on ne va pas donner le même montant. Bon, je vous passe les détails, mais en tout cas, ça a donné lieu à beaucoup d'échanges, euh, notamment euh, entre avocats et experts des deux parties, hein, entre Exxon d'une part et l'État fédéral de l'autre. Et finalement, ça, ça, ça a pris beaucoup de temps et ça n'a pas donné lieu à, à une décision euh, euh, rapide et euh, ça n'a pas permis aux cours de justice de trancher. Et donc finalement, les cours de justice, euh, après avoir euh, euh, pris acte que l'outil n'était pas complètement euh, adapté pour répondre à, à, à un objectif de, de, de démonstration de la preuve du, du préjudice, ils sont passés sur autre chose, euh, c'est-à-dire euh, ils ont commencé à demander euh, aux aux parties prenantes de démontrer qu'il y avait une équivalence écologique entre ce qui avait été détruit d'une part et ce qui allait être recréé d'autre part. Et donc, on est, plus pas, on est passé d'une équivalence en valeur, termes hein, monétaire comme je viens de le montrer, à une équivalence en nature. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment recouvrer euh, une équivalence euh, qu'on appelle écologique. Alors, je comprends que ce n'est pas forcément totalement limpide, ça, mais ça a traduit un, un mouvement vers une reconnaissance de, un, du besoin d'un maintien, d'un certain état biophysique et non plus de simplement payer pour indemniser. Alors en France, on a eu le premier contentieux qui a mobilisé cette notion de préjudice écologique en 2012. Je passe assez vite, parce que finalement, euh, c'est depuis 2016 qu'on a vraiment une reconnaissance dans la loi de ce principe, et euh, elle insiste sur quoi, la loi ben, la, enfin, Il faut qu'il y ait une restauration du milieu qui a subi le préjudice, mais il faut aussi qu'il y ait une, une mesure compensatoire additionnelle parce que pendant la période durant laquelle le milieu naturel a subi le préjudice, finalement, euh, on a une accumulation de dettes écologiques vis-à-vis de la nature. Puisque même si on entreprend une action de réparation écologique sur un site qui, par exemple, a subi une marée noire, ben ça va mettre du temps avant de revenir. Hein. Et bien tout ce temps-là pendant lequel, en fait, euh, l'écosystème n'a pas fonctionné correctement, bien il faut aussi compenser les pertes, euh, donc qui sont des pertes temporelles. Et donc il faut mener des actions à la fois sur le site qui a subi le préjudice, mais en plus à côté pour euh, ajouter, en, je dirais, euh, des réparations euh, compensatoires euh, pour la nature. Euh, alors comment on fait ça ben, En fait, on fait ça par des actions de restauration écologique. Alors là, en fait, euh, j'ai récupéré une diapo où en fait, c'est beaucoup des, euh, des choses qui sont basées sur des récifs artificiels, qui est un sujet assez débattu, mais enfin on a quand même un petit bouturage d'herbier là. Donc euh, euh, l'idée, c'est qu'en tout cas, on doit agir en faveur de la nature pour elle-même et après, on évalue le coût économique. Donc ce n'est pas euh, l'évaluation économique qui dicte l'action, c'est l'action écologique qui est en pr prioritaire. Et après, on évalue combien ça coûte. Et donc, euh, on a un premier cas euh, où une décision de justice a été prise euh, sur cette question de préjudice écologique. C'est euh, le cas de, du, du braconnage dans les Calanques de Marseille qui a eu lieu, lieu euh, il y a quelques années. Et en fait, il y a eu 4,5 tonnes de poissons marins, 16 940 douzaines d'oursins et 322 kg de poulpes qui ont été braconnés et revendus à des... Des, euh, des restaurants euh, locaux. Et euh, en fait, on a, euh, il a été reconnu par euh, le tribunal correctionnel de Marseille qui avait bien eu préjudice écologique. Et on, euh, il a été versé 350 000 euros au parc des Calanques pour qu'il réalise une action de restauration écologique qui finalement a été basée sur une hypothèse assez simple. C'est les coûts de gestion et de surveillance de contrôle d'une nouvelle zone à protéger. pour euh, euh, générer euh, une, une, une restauration des milieux. Euh, les AMP, c'est euh, aussi un, évidemment un outil de régulation des usages qui est central. Alors on a une, un, un fort accroissement euh, des, euh, des, des AMP, de leur surface, de leur nombre, mais euh, ça masque une grande diversité de situations. Euh, Là, sur cette publication qui est focalisée sur les aires marines protégées de Méditerranée, on voit euh, qu'on a potentiellement 6% de la Méditerranée qui est sous protection euh, grâce à des aires marines protégées. Sauf que en fait, ça, ça prend en compte des, des, des aires marines protégées de, de nature très différente qui vont du euh, « fully protected », donc vraiment une réserve intégrale, à euh, « not regulated », c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est... La, enfin, en blanc, pardon. Il n'y a pas du tout d'air protégé. Euh, mais là, on, va, on, on se retrouve avec des zones qui sont assez pauvrement protégées, voire euh, pas protégées du tout, malgré le fait qu'il y ait une AMP qui a été créée sur la zone. Et donc, en fait, si on, on va sur le, le critère le plus exigeant, on tombe à 0,06% de la Méditerranée qui est véritablement protégée. Bon, Après, vous voyez, avec un, un, à partir de, de ce niveau-là, on arrive à des, des surfaces significatives malgré tout. Alors, les AMP, ça, ça semble assez bien fonctionner. Je vais revenir un tout petit peu après là-dessus. Euh, par contre, c'est très dépendant. De deux facteurs, euh, des, du, du nombre d'employés, euh, enfin, en fait, du, du, de l'équipe qui va pouvoir euh, vraiment rendre effective euh, la protection de l'AMP. Hein, il faut vraiment avoir euh, des, des employés qui sont sur le terrain à contrôler, et puis des budgets. Donc, c'est vraiment les budgets et euh, l'emploi qui font euh, d'une AMP euh, un outil efficace. Alors, maintenant, je vais. Euh, terminé, hein, c'est la dernière partie, sur les effets de tous ces outils de régulation qui ont été créés, hein, je n'ai parlé que, que d'un certain nombre, hein, ce n'est pas exhaustif, mais est-ce que ça a des effets Parce que finalement, c'est un petit peu ça qui nous intéresse. Alors, euh, sur les efforts de pêche et sur euh, la manière dont ça a permis d'atténuer de, de, la pression sur les stocks halieutiques, on constate des améliorations. Hein. Euh, là, euh, et ces chiffres euh, sont toujours... Enfin, euh, la tendance se poursuit. On avait en 2005... 94 des stocks euh, donc de l'Atlantique nord-est et des eaux adjacentes qui étaient euh, en situation de surexploitation. On n'est plus qu'à 39 en 2013. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais la, la tendance s'est poursuivie. On a vraiment eu une effectivité euh, des, de la régulation euh, de, de, à travers les quotas euh, et du contrôle euh, dans l'intensité de pêche euh, sur, ces, sur ces territoires. À l'échelle mondiale, alors bon, c'est pareil, là, le diagramme est un petit peu, enfin, la figure est un petit peu barbare, mais euh, ce qu'elle nous montre, c'est que, euh, vous retenez juste la, la courbe rouge, qui est en fait le niveau de biomasse hein, euh, des, des stocks exploités, et en fait, on voit dans beaucoup de régions une inflexion, vous hein, voyez, un peu, une petite remontée, alors parfois c'est une simple stabilisation, mais il y a aussi beaucoup de remontées hein, euh, de stocks, en fait. Euh, c'est un, un, un papier qui a été euh, publié par un, un grand spécialiste de, de la pêche, il hein, est et collaborateurs et ils ont fait le constat qu'aujourd'hui, sur, sur les 50% des, des stocks qui sont recensés et euh, pour lesquels il y a un vrai suivi et un vrai système de gestion effectif, bien on observe une inflexion dans l'érosion des niveaux de biomasse euh, des stocks de pêche. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau et assez... Euh, Intéressant euh, à observer. Alors il y a euh, l'idée peut-être qu'il y a un report sur d'autres territoires. Hein, C'est-à-dire que euh, là, typiquement, en Afrique, les stocks sont très mal exploités. Il y a beaucoup de concessions qui sont octroyées, octroyées pardon, euh, avec des conditions euh, qui ne sont euh, pas toujours totalement transparentes. Et euh, donc est-ce qu'il y a un mouvement de la surexploitation qui se dépasserait vers le sud C'est une hypothèse aussi. Mais cependant, on a des indicateurs, comme par exemple euh, l'indicateur planète vivante. Alors l'indice planète vivante, c'est quoi C'est un indicateur qui reprend toutes les données euh, d'abondance sur les populations animales qui existent euh, pour les milieux terrestres euh, et aquatiques, et qui euh, propose des évolutions euh, de, de ces indicateurs. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, pour le marin, on aurait une stabilisation. Hein, euh, donc... Euh, à prendre avec des précautions, mais euh, pour euh, les populations renseignées, il y aura une stabilisation. Si on compare ça avec euh, bon, l'eau douce, euh, clairement, euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt mieux. Quoi. Je continue sur les effets euh, des, euh, des mesures de régulation. Alors, j'ai un petit peu mal à passer. Ça va arriver. J'appuie, et ça va arriver, mais voilà. Et, euh, donc ça, c'est euh, l'effet des AMP. Alors, ici, ce qui est comparé dans cet article-là, c'est la biomasse de poissons à l'intérieur et à l'extérieur de, de l'AMP. Donc il faut regarder les figures du bas, finalement, Donc ça c'est l'échantillon. Les figures du bas montrent que euh, quand on est à droite euh, de, de la ligne noire, eh bien en fait on a un effet AMP pour euh, les, les, la taille de, euh, de la biomasse de poissons. Et donc c'est vrai pour les, milieux, les, les écosystèmes tempérés ou tropicaux, c'est vrai aussi pour euh, la plupart des types d'habitats, à l'exception notable des herbiers. Et c'est vrai pour à peu près tous les, toutes les parties du monde, à l'exception notable aussi de l'Océanie. On voit aussi que ces AMP, elles ont un impact sur le bien-être humain qui est plutôt positif. Alors là, j'ai entouré euh, les impacts qui sont, euh, positifs, enfin, qui sont plus positifs que négatifs. Et donc on voit que les impacts culturels, économiques, en termes de gouvernance ou en termes euh, sociaux, euh, sont positifs euh, de manière majoritaire. Donc il y a le, sans surprise le coût de la pêche hein, qui, lui, euh, augmente. Ça, c'est attendu. Hein. Euh, et puis les conflits, hein, qui sont aussi une variable pour laquelle, il y a, si on crée de la protection, il y a plus de conflits qui apparaissent. Mais sinon, pour les revenus, pour les, les efforts de pêche, pour les, les prises, pour le nombre d'usagers, enfin, donc pour un grand nombre de paramètres, on a un effet positif. Donc Ça, c'est des revues de la littérature, ce que je vous présente. C'est-à-dire que c'est vraiment un. Vous voyez ici où il y a un grand nombre de publications hein, qui permettent de, de justifier euh, ce, ce, ce, ces résultats. Et euh, si on va un tout petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire à partir de certaines variables explicatives, là on retrouve la même, euh, donc le, le, le même résultat hein, d'un effet positif. On a quelques exceptions. Donc là, j'ai surligné les exceptions. Hein, ce n'est pas les effets positifs, c'est les exceptions. Il y a des exceptions pour les milieux subtropicaux. Quand il y a sur des zones où c'est vraiment une zone sans prise, c'est-à-dire vraiment des no-tech zones, là, il y, aurait, il y a quelque chose d'assez équilibré entre les effets positifs et négatifs, c'est assez compréhensible. Quand il n'y a pas de régulation effective, il y a aussi un effet plutôt négatif, mais c'est assez équilibré. L'océanique, qui ressort aussi comme une zone particulière. Et puis quand c'est géré par une ONG aussi, il semble que ce soit moins moins efficace. J'ai plus que deux diapos. Ces deux dernières diapos, c'est pour montrer que quand on fait de la protection de la nature ou quand on oblige à... à enfin, quand on met en place des, des outils de régulation qui vont générer des actions de restauration écologique, comme par exemple euh, la mise en place de la reconnaissance du préjudice écologique qui oblige à faire des réparations pour la nature elle-même, eh bien, en fait, on crée aussi des nouveaux secteurs économiques. Euh, et notamment des secteurs dans le domaine de la restauration écologique. Et là, en fait, c'est aux États-Unis où il y a, euh, je dirais, dans le domaine de l'ingénierie écologique et de certaines régulations qui obligent à faire de la restauration écologique de manière assez effective, on voit un accroissement de ce secteur avec, vous euh, voyez, pour ce qui concerne les emplois, 126 000 emplois hein, euh, en ingénierie écologique. À titre de comparaison, en France, on est autour de 1 000 emplois. Hein, donc on n'est pas 126 fois plus petit. Et il euh, y a un vrai, euh, un, un vrai euh, accroissement de ce secteur donc avec un chiffre, chiffre d'affaires assez significatif. C'est des emplois qui sont par ailleurs non délocalisables. Et euh, si on veut mettre ça en perspective avec d'autres secteurs, pour que vous puissiez vous rendre compte de vraiment l'importance du poids que ça prend euh, la restauration écologique euh, dans ce pays, eh bien, en fait, on voit que le secteur euh, du charbon, par exemple, hein, c'est 79 000 emplois. Donc en fait, quand on a des politiques qui sont pro-environnement, euh, on peut créer plus d'emplois que euh, quand on veut absolument maintenir des vieux secteurs qui, pour le coup, ne sont plus adaptés aux attentes des citoyens et, et à la réalité des, des enjeux environnementaux actuels. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a matière à euh, vraiment créer des dynamiques économiques en termes d'emploi et, de, et de richesse en investissant euh, dans la nature. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie.